C'est maintenant l'heure de la période des questions. Chef de l'opposition. Ma première question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un du côté du gouvernement pourra répondre. Le rapport de la Commission des soins de longue durée a été publié depuis un certain temps. Le rapport... Euh, avait des points disons intéressants l'un d'entre eux 26 résidents sont décédés de, déhydra... de déshydratation avant que les forces armées arrivent c'est la soumission que les forces armées canadiennes ont offerte à la commission j'ai une question à la ministre des soins de longue durée. C'est la même question que, que j'ai posée depuis et ça depuis une semaine. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Quand est-ce que la ministre des soins de longue durée a appris que des aînés dans nos foyers de soins de longue durée mouraient de négligence et de déshydratation First, Leader parlementaire du gouvernement. Bien sûr, lorsque nous avons eu conscience de cela, nous avons contacté la Commission. Nous avons demandé les documents complets quant à tous les décès liés aux foyers de soins de longue durée. Et bien sûr, nous allons travailler en ce sens. Question complémentaire. Le Globe and Mail a publié un article aujourd'hui. Cela démontre que les 26 décès qui se sont produits dans les soins de longue durée à Downview, le centre de soins de longue durée Downview, euh, c se sont également produits dans d'autres foyers. CAF a dit ceci dans son rapport. Les décès sont, pâles, sont très peu par rapport aux autres décès, comme la faim, et la déshydratation. Cathy Parks a perdu son père à Orchard Villa suite à la COVID-19. Elle a dit, je cite, « Si mon père avait pu vivre à la maison avec moi et que je ne lui offrais pas de nourriture, que je ne lui offrais pas ses médicaments ou que je ne l'envoyais pas à l'hôpital, je serais accusée aux criminels. Donc, ma question est la, est la suivante. Quand est-ce que la ministre des Soins de longue durée, quand a-t-elle su que des aînés dans les foyers de soins de longue durée de notre province, en Ontario, mouraient suite euh, des suites de négligence et de déshydratation? Leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, comme je l'ai dit, lorsque le rapport final a été émis par la Commission, nous avons contacté la Commission. Nous avons demandé à ce que les documents soient révisés. Nous nous voulons donc réviser toutes ces données et ce de façon très complète. Questions complémentaires La. Le livre de la ministre a été obtenu par la Commission et nous avons vu une note écrite le 17 avril. Elle a dit, je cite, « Nous avons besoin des forces armées. Nous avons besoin d'aide d'ici 24 à 48 ans. Le 17 avril, il a fallu 10, 12 jours pour que les forces armées arrivent et offrent du soutien. Et ce n'est qu'au qu mois de juin qu'ils se sont présentés à Archard Villa. Donc ma question est la suivante. Quand est-ce que la ministre des Soins de longue durée a appris que les aînés de l'Ontario qui vivaient dans les foyers de soins de longue durée mouraient de négligence et de déshydratation? Leader parlementaire du gouvernement? Oui, bien sûr, nous sommes très reconnaissants du travail des Forces armées canadiennes. C'est une des multiples mesures que notre gouvernement a prises pendant la première vague. C'était une période très difficile, comme vous le savez. Bien sûr, nous sommes en contact avec les différents Participe. les différents euh, chefs-adjoints et dès que nous aurons davantage d'informations, nous pourrons avoir des mesures plus complètes. P question suivante. Ma, ma, ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Le Bureau de la responsabilité financière a émis un rapport. C'était par rapport au retard en Ontario. Le bureau a dit, je cite, « On parle de plus de 4 000 chirurgies qui sont en retard. 2,5 millions d'individus attendent un diagnostic depuis le mois de septembre. C'est très effrayant. On parle de vie ou de mort. Des gens attendent dans la douleur, dans l'anxiété. Ils attendent pour des chirurgies qui ont été euh, retardées. Donc, où est le plan de ce gouvernement pour faire face aux retard liés aux chirurgies? Ministre de la Santé. Merci à la chef de l'opposition officielle. Nous savons qu'il y a un nombre de diagnostics et de chirurgies qui ont été retardés entre la première, la deuxième et maintenant la deuxième et la troisième vague. Mais il est à noter également que depuis le début de la pandémie, il y a eu plus de 420 000 chirurgies qui ont eu lieu. Et il y a des analyses qui sont faites également, des soins par rapport au cancer, à l'oncologie. S'il y a une chirurgie urgente, elle sera faite. Mais pour les procédures qui peuvent être retardées, malheureusement, nous devons le faire. Je sais que c'est une mauvaise nouvelle pour les gens qui attendent depuis longtemps, mais nous avons besoin de cet espace pour les patients de la COVID. Nous avons un plan. Nous avons un plan depuis le début de la pandémie et je serai prête d'en parler davantage en question complémentaire. Question complémentaire. 419 000 procédures et 2,5 millions de personnes, c'est énorme. Le bureau a dit que cela prendrait trois ans avant d'éliminer cela. En Colombie-Britannique, 95 des chirurg... du retard des chirurgies a été fait. Mais le Bureau de la responsabilité financière a dit qu'avec le plan actuel, ce gouvernement a coupé les coins ronds et il a sous-financé la moitié des ressources nécessaires pour régler les retards. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que la ministre ne, peut pas, ne veut pas dévoiler un vrai plan pour contrer les retards et refuse d'investir les montants nécessaires. Ministre de la Santé, en fait, notre gouvernement a un plan et il a les ressources. Ce plan a été envoyé à l'opposition officielle et aux gens de l'Ontario. Nous avons dépensé plus de 200 millions de dollars pour régler les retards liés aux chirurgies. Cela, incluait, cela a été inclus dans notre budget cette année. Il y a également plus de 300 millions de dollars pour réduire les retards. On parle donc d'un total de 500 millions de dollars par rapport aux chirurgies les soirs et la fin de semaine pour que nous puissions augmenter le volume, le volume de chirurgie. Nous avons également mis en place une liste d'attente dans différents hôpitaux pour que nous puissions utiliser toutes Et les salles d'opération. Et il y a une procédure également pour que certaines procédures puissent être transférées d'un hôpital à l'autre s'il y a de l'espace. Nous avons également mis. Nous avons donc plusieurs programmes qui fonctionnent. Nous avons dû retarder les, re les chirurgies. Mais la bonne nouvelle est que nous sommes à 828 patients dans les unités de soins intensifs. Et c'est normalement, ce n'est pas idéal, mais nous voyons une diminution. Et question complémentaire, le Bureau de la responsabilité financière a démontré que ce gouvernement refuse d'investir les fonds nécessaires. S'ils doublaient ce qu'ils ont investi, peut-être que nous aurions des chirurgies euh, offertes. Mais encore une fois des vies sont en, sont en péril. Une personne a a dit à CTV News récemment et je cite c'était par rapport au, fait, au retard de sa chirurgie. C'est frustrant, c'est terrifiant. Ce gouvernement sait depuis des mois que cela se produit. Ils ont mis sur pied un budget qui a coupé dans les ressources pour réduire les retards dans les procédures chirurgicales et les diagnostics. Quand est-ce que ce gouvernement va s'engager à doubler le montant qu'ils ont Talouer pour s'assurer qu'il y ait un plan public qui prouve que ce, ce problème sera, sera réglé. Ministre de la Santé, l'année dernière, 88 des hôpitaux n'avaient pas de retard. Nous allons nous remettre sur pied le plus rapidement possible, mais nous avons investi 500 millions de dollars pour offrir les chirurgies. Nous avons également bâti plus de 3 000 lits. Nous avons investi 700 millions de dollars également pour les services communautaires ainsi des gens qui pourront obtenir certains soins à la maison, que ce soit des soins infirmiers ou euh, la visite de PSSP. Donc, en plus des millions de dollars dont j'ai mentionné, nous avons également un total de 5 milliards de dollars dans notre système de santé depuis le début. C'est très malheureux, je, je reconnais que certaines personnes doivent attendre. Mais nous nous penchons sur le sujet sur une base quotidienne. Nous voulons réduire ce retard et avoir les gens, et voir les gens retourner à une vie normale. Question suivante, député de brampton est Ma question s'adresse au premier ministre. Tout, tout le monde devrait avoir des vaccins dans les zones chaudes et combattre la, la réticence contre le, la, le vaccin. Mais le gouvernement envoie un message confus. Jeudi, le ministère associé des, des petites entreprises a dit que le vaccin Pfizer, le vaccin qui est alloué euh, n'est pas aussi efficace qu'il pourrait. Malgré le fait que le ministre associé représente la région de Brampton, une des zones les plus affectées, et ce à l'ensemble du pays, nous avons besoin de ces vaccins. Pourquoi est-ce que ce, le ministre associé a rendu la situation encore plus confuse alors que des communautés comme Brampton ont besoin de ces vaccins? Leader parlementaire du gouvernement, le ministre associé de la région de Brampton a dit que nous, sommes, nous demeurons Troublé par l'inefficacité du gouvernement fédéral par rapport au, euh, à la fermeture des frontières. Nous avons vu les variants euh, se propager en traversant les frontières. La fin de semaine dernière, c'était davantage, et c'est très troublant. Le gouvernement fédéral doit agir pour sécuriser nos frontières internationales, alors que nous continuons d'aider les communautés de Brampton qui a vu, qui a maintenant beaucoup plus de vaccins. Nous pourrons continuer notre bon travail. Nous avons besoin que le gouvernement fédéral agisse et fasse ce que nous lui demandons. Fermer les frontières pour que ces variants puissent être contrôlés. Et je demanderai aux députés de l'opposition de se joindre à nous. nous devons... Ce n'est pas un problème partisan et j'espère qu'il comprendra. Question complémentaire. Ma question est au premier ministre. Écoutez la science. Il faut respecter les docteurs qui veulent offrir tous les vaccins disponibles. Le Premier ministre et le ministre adjoint n'ont pas réussi à offrir de congés de maladie payés. Ils n'ont pas réussi à protéger les PME. Mais ils savent qu'ils peuvent faire une chose pour eux-mêmes. C'est d'être, pour les travailleurs, c'est d'être vaccinés. Mais le ministre associé rend la situation plus confuse. Le vaccin Pfizer n'est pas un échec. Ce qui est un échec, c'est que le ministre associé et ce gouvernement conservateur n'ont pas offert de vaccins aux zones chaudes comme la mienne à Brampton. Pourquoi est-ce que le ministre associé rend la situation plus confuse alors qu'il pourrait protéger les vies de Brampton en encourageant les gens à être vaccinés et en les rassurant qu'ils qu devraient obtenir le vaccin, et ce, le plus tôt possible, leader parlementaire du gouvernement. S'il y avait un échec, eh bien, ce continue d'être un échec de la part du gouvernement fédéral. Nous avions besoin de vaccins dans les zones chaudes. Le gouvernement fédéral ne nous a pas offert de vaccins euh, suffisamment en février, mars et avril, mais malgré tout, nous avons réussi à offrir des vaccins dans les zones chaudes de la province. Nous avons vacciné plus de 6 millions de personnes dans la province. S'il y a un autre échec, c'est de la part du gouvernement fédéral de permettre à ces variantes de traverser nos frontières. Nous avons demandé au gouvernement fédéral pendant des mois de fermer les frontières pour éviter que le variant britannique se propage dans la province. Ainsi, je demande aux députés, s'ils veulent faire la chose à faire, s'ils veulent nous aider à Peel, il doit demander au gouvernement fédéral de faire la chose à faire, fermer nos frontières internationales pour pouvoir contrôler la situation. Ce ne sont pas seulement les vaccins, c'est également l'accès à ces variants. Question suivante, député de Willowdale. Merci. J'aimerais euh, parler de ce que le leader parlementaire du gouvernement a dit. Fermer les frontières permet de freiner la propagation. Nous savons également que tous les cas de COVID-19, euh, ou plutôt des cas de variants, venaient de l'extérieur de la province. La solliciteur générale l'a dit, aucun variant ne provient de l'Ontario. Nous débutons pourtant une semaine où les vols internationaux arrivent à l'aéroport Pearson. Ma question est la suivante. Est-ce que la Secrétaire générale peut nous dire pourquoi des mesures plus fortes à nos frontières sont essentielles pour limiter la propagation de la COVID-19? Secrétaire général, merci. Merci au député de Willowdale d'avoir parlé de cela. C'est critique. Nous devons comprendre d'où les variants proviennent et, et comment ils se propagent. Depuis les deux dernières semaines, nous avons eu 43 vols domestiques où il y avait au moins un cas confirmé de Covid-19. Vous savez pour comment nous l'avons su Pas à cause du gouvernement fédéral, mais parce que ces individus ont fait la chose à faire. Ils ont demandé un test et le test a été positif. Mais combien de gens ont avec qui ont-ils interagi avant ce test? Nous devons faire un meilleur travail et nous pouvons le faire avec nos partenaires fédé fédéraux. Ils doivent demander un dépistage avec les vols domestiques. Merci. Question complémentaire? C'est un problème frustrant pour moi-même et mes commettants. Les Ontariens continuent de faire des sacrifices pour contrer la COVID-19. Nous voulons que la vie retourne à la normale. Les gens de Willowdale ont fait des sacrifices énormes. Ils ne pouvaient pas célébrer la fête des mères pour leur famille. La va le variant est un exemple pourquoi il est difficile de retourner à la vie normale. La, la solliciteur générale à parler de l'importance de resserrer les frontières. Nous savons que cela pourra aider la euh, à diminuer la propagation des variants. Donc, est-ce que la solliciteur générale peut dire euh, quelle a été la réponse du gouvernement fédéral jusqu'à maintenant? Soliciteur général? Merci. Oui, malheureusement, je peux vous partager ce que le, le gouvernement fédéral a dit le gouvernement ne veut pas par exemple ne refuse d'interdire les vols domestiques il refuse de régler les problèmes liés aux frontières terrestres et les problèmes liés aux quarantaines des, des hôtels c'est très clair ce gouvernement nous demandons à, à ce gouvernement d'avoir des mesures plus restrictives nous voulons que le gouvernement et lise les lettres que nous avons envoyées et qu'il puisse prendre de meilleures plus. mesures. Merci. Question suivante. Député de Scarborough-Sud-Ouest. Le gouvernement conservateur a promis aux Ontariens le meilleur plan de congés de maladie payées en Amérique du Nord. Pourtant, ils ne nous ont pas offert ce que les gens voulaient. C'est loin d'être le meilleur programme. Le Yukon offre à tous ses employés 10 congés de maladie payés. En Alberta, Saskatchewan, on offre des, des congés pour les vaccins. Le Québec est, les, a des programmes permanents et les heures vont expirer au mois de septembre. Et le gouvernement conservateur a retiré cinq, cinq jours de congés de maladie payées. Ma question est la suivante. Quand est-ce que ce gouvernement peut s'attendre à régler cette crise qui impacte les gens, les, la région de Scarborough avec un, si, un programme si faible? Ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences. Merci à la députée pour cette question. Je remercie la députée de l'opposition et tous les députés de cette Chambre d'avoir soutenu la solu une solution, d'avoir mis sur pied un plan, un plan complet pour la province de l'Ontario. Nous nous engageons à doubler le programme fédéral pour passer à 1 000 par semaine et offrir trois congés de maladie payés. Nous sommes la première province au pays à présenter des congés de maladie payés pendant la COVID-19. Nous allons continuer de travailler avec les employés de la province jusqu'à ce que nous puissions vaincre la COVID-19. Question complémentaire? Ce gouvernement essaie de distraire le public, et ils utilisent des campagnes publicitaires. Ils blâment le gouvernement fédéral pour leurs propres échecs. La province ne peut pas se fier sur ce gouvernement. Donc, ma question est la suivante. Quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de distraire l'attention, la, pour offrir de vraies solutions, des congés de maladie payés ou un programme de subvention pour les PME, pour que nous puissions aider les gens plutôt que de fermer des entreprises. Nous devons aider les, vul les personnes vulnérables et les PME de notre province. Quand est-ce que ce gouvernement agira? Monsieur Merci. Monsieur Merci. Ministre du Travail. Nous sommes la première province au Canada à présenter euh, des congés de maladies payées en, au pays. Nous avons 23 jours de congés de maladie payées pour aider les travailleurs et leurs familles pour passer au travers de la pandémie. Nous sommes reconnaissants que l'opposition ait accepté notre projet de loi. Nous avons adopté ce projet de loi en seulement trois heures, un temps record. Donc, je remercie les députés du NPD et les libéraux d'avoir soutenu ce projet de loi. Le gouvernement fédéral nous a demandé comment pouvons-nous aider. Nous avons dit, un, nous voulons doubler les montants pour passer de 500 à 1 000 par semaine, et deuxièmement, nous voulons sécuriser nos frontières, arrêter la propagation des variants. Si le gouvernement fédéral veut être un partenaire, faites ces deux choses. Merci. Merci. Qu Question suivante? Député d'Ottawa-Sud. Le Globe and Mail a parlé de morts euh, des suites de déshydratation dans les foyers de soins de longue durée. C'est très troublant. Cela fait dix, euh, dix jours que le rapport de la Commission a été publié. Ce gouvernement pas, ne s'est pas engagé à euh, répondre des recommandations. Plusieurs choses doivent se produire. Donc, ma question est simple. Est-ce que le premier ministre est prêt à mettre en place les 83 recommandations du rapport qui demandent au gouvernement de mettre, de, de mettre sur pied un rapport dans un an et, encore une fois, trois ans plus tard? Oui ou non? Question très simple. Leader parlementaire du gouvernement? Merci. Bien sûr, nous prenons ce rapport très au sérieux. C'est pourquoi nous avons, euh, nous avons regardé toutes les recommandations. Nous voulions y porter l'attention nécessaire. Le gouvernement libéral précédent, pendant 15 ans, n'a pas, pas porté attention aux soins de longue durée. Nous avons donc dû reconstruire ces les soins de longue durée. Nous avons travaillé sur une stratégie de rétention de main-d'œuvre également. Si les libéraux avaient fait cela pendant les 15 ans avant notre élection, nous n'aurions pas eu à, être à jouer en défense comme nous le faisons en ce moment. Nous avons en ce moment 6 millions de personnes vaccinées. Nous contrôlons la COVID-19 dans les zones chaudes. Nous allons dans les lieux de travail essentiels nous avons un nouveau programme de congés de maladie payées. Nous sécurisons nos frontières et nous allons vaincre la COVID-19. Question complémentaire? La recommandation la plus facile, euh, c'était une, une question très simple. J'avais demandé oui ou non. On a dit euh, que nous allions régler la crise qui s'est produite. Nous ne voulions que ce pas que cela se produise, plus jamais. Pourtant, il y a de cela un an, le premier ministre a dit qu'une enquête a été lancée. La semaine dernière, nous avons vu que cette enquête n'avait jamais été lancée et que la police n'avait pas reçu d'enquête. Un porte-parole du ministère des Soins de longue durée a dit que euh, ce pourrait être criminel. En ce moment, Ce gouvernement n'a pas à mettre en place les recommandations. Je vais, je vais mettre en place un projet de loi cet après-midi. Qui demandera au à ce gouvernement de mettre en place les 85 recommandations? Est-ce que le gouvernement soutiendra cela? Oui ou non? Leader oui, parlementaire du gouvernement, comme je l'ai dit, nous allons faire ce que nous devons par rapport aux foyers de soins de longue durée. Le gouvernement libéral précédent dont le député faisait par partie, il y avait quatre administrations, il y a eu quatre mandats des libéraux pendant 15 ans. Ce gouvernement nous a mis sur la défense. C'était par rapport aux unités de soins intensifs, ils n'ont rien fait. La stratégie de rétention de main-d'œuvre, ou alors la construction de soins de longue durée, de foyers de soins de longue durée, ou alors ajouter des lits dans les foyers de soins de longue durée. À chaque reprise, le gouvernement fédéral libéral précédent n'a pas aidé les gens de la province. Nous avons agi rapidement, avant la pandémie, que ce soit par rapport à la stratégie de la main dœuvre ou alors les lits en soins de longue durée, augmenter les unités de soins intensifs. Nous sommes sur le point de mettre cela derrière nous et nous avons besoin de l'aide du gouvernement fédéral pour les frontières, pour les gens de l'Ontario. Question suivante, député de Willowdale. Merci. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a mis la santé et la sécurité des Ontariens de l'avant. Les gens de la province continuent de jouer, de faire leur part. Pourtant, ils sont mis à un risque élevé à cause du manque de contrôle aux frontières. Dans notre province, nous avons ces variants qui sont très dangereux. Les voyageurs ramènent ces variants. La Nouvelle-Zélande a réussi, par exemple, à contrer la COVID-19 en limitant les voyages. Ma question à la, à la solliciteur générale. Je suis euh, attristée d'apprendre qu'il n'y a pas eu de réponse adéquate de la part du gouvernement fédéral. Donc, quelles autres mesures est-ce que notre gouvernement peut prendre pour finalement resserrer le contrôle aux frontières? Solliciteur général? Merci. Merci au député de Willowdale. Je sais que c'est un problème important pour votre communauté, et ce est pour chacun d'entre nous. Depuis le début, le premier ministre veut que des mesures soient plus fortes pour les frontières. C'est pourquoi nous avons été la première province à mettre en place des tests de COVID-19 pour les voyageurs. Nous avons été donc chefs de file par rapport à cela. Nous avons également pris des mesures pour fermer la frontière du Manitoba et du Québec. Comme le député le sait, nous avons envoyé trois lettres au ministre Blair et au gouvernement fédéral pour leur demander de prendre des mesures pour protéger les citoyens de l'Ontario. Malheureusement, la réponse que nous avons reçue de la part du gouvernement fédéral impli indique qu'il continue de refuser et d'ignorer nos demandes quant aux vols internationaux. C'est inacceptable. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. C'est très frustrant d'entendre que le gouvernement fédéral refuse de prendre des mesures pour protéger nos frontières. Mes commettants sont extrêmement frustrés. Ces variants ne nagent pas pour venir en Ontario. Nous, les nous savons que c'est la forme dominante du virus dans notre pays. Les voyages internationaux et la protection des frontières incombent au gouvernement fédéral et ils ont cette obligation de protéger nos commettants. Est-ce qu'elle peut nous expliquer pourquoi des mesures strictes à nos frontières sont importantes pour protéger les Ontariens des variants inquiétants Réponse, solliciteur général. Merci, Monsieur le Président. Nous avons vu à quel point les voyages internationaux limités ont été utilisés de façon efficace pour freiner la propagation des variants de la COVID-19. Nous avons déjà entendu parler du succès de la zone maritime en limitant les voyages. Cela permet de limiter les cas de la COVID-19. Et sans aucun doute, nous avons bien compris cela. Et regardons la situation au Canada où il y a des voyages internationaux. Les aéroports internationaux sont, se trouvent en Ontario, au à Québec, à la, en Alberta et en Colombie-Britannique. Et les facteurs de limite ont permis de freiner les facteurs. Et ce n'est pas une coïncidence que les provinces les plus affectées sont les provinces où il y a des aéroports internationaux. Ce genre de restrictions sur les voyages dans les zones sensibles comme l'Inde doivent être prises en compte. Merci. Prochaine question, député de Niagara Force. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Le secteur qui a le plus été affecté par la COVID-19 est le secteur des soins de longue durée et dans les foyers de soins de longue durée, comme on l'a vu à Niagara. Malgré la promesse de la zone de protection autour des foyers du Premier ministre, de nombreux aînés ont perdu la vie pendant la deuxième vague, autant que pendant la première, la première vague. À Niagara Falls, 100 des, près de 100 des résidents ont été infectés et 40 personnes ont perdu la vie. La Commission des soins de longue durée a confirmé l'échec du gouvernement face aux résidents des foyers de soins de longue durée. Ils, ont refusé, ils avaient refusé à l'avance la, d'envoyer les forces armées à la base. Et le rapport dit clairement que le Premier ministre n'avait aucun plan pour protéger les aînés ou le, le personnel. Est-ce que le Premier ministre va, se, va admettre qu'il a fait une erreur et instaurer les recommandations de la Commission immédiatement Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Et comme je l'ai dit, nous prenons sérieusement le rapport, les recommandations du rapport qui ont été fournies par la Commission. Et comme je comme nous nous attendons des deux côtés de la Chambre. Il y a un certain nombre de cas où on a fait face à des situations difficiles que nous avions héritées du gouvernement précédent et les administrations libérales qui n'ont pas fait le travail nécessaire, que ce soit la stratégie du personnel ou la retention du personnel, l'augmentation de leur salaire. On voit clairement que le, le gouvernement libéral n'a pas investi dans la construction de nouveaux foyers. Nous avons pris des mesures. Nous savions qu'on devait faire plus dans ce secteur. Nous avons investi presque immédiatement pour augmenter et améliorer ces foyers, pour bâtir des milliers d'autres foyers. Et je sais que nous faisons du progrès là-dessus. Complémentaire, nous avons vu à quel point la deuxième vague a été fatale à Niagara dans les foyers de son longue durée. Le Premier ministre avait, malgré la promesse du Premier ministre, de protéger les, le personnel et les résidents. Selon le rapport de la Commission, 26 aînés ont perdu la vie à cause des négligences et à cause de la déshydratation et le manque d'assainissement. Pensons-y une minute. Ils sont décédés parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de l'eau. Le premier ministre a promis une enquête qui serait faite de façon formelle. Et ce qu'on voit dans le rapport, c'est que des milliers d'aînés ont perdu la vie en vert, pendant que le gouvernement était au pouvoir. Est-ce que le premier ministre va s'engager? à appliquer de façon exhaustive toutes les recommandations du, du rapport de la Commission et assurer que tous les foyers sont bien, ont le bon personnel et que tous les résidents sont en bonne santé. Réponse. Le, le député a admis que de, de progrès importants ont été faits. Il, fait, il a tout à fait raison. La province a été abandonné dans un état chaotique après les, administra les administrations libérales et nous avons hérité de cette situation. C'est pour cela que le gouvernement s'est engagé à instaurer quatre heures minimales de soins interactifs et nous savons que les individus ne se soucient pas de, des coûts, mais plutôt de la qualité des soins. C'est pour cela que nous avons embauché 27 000 PSSP et nous avons entendu les cris de ces PSSP et nous voulons améliorer leurs conditions de travail. Nous avons également bâti des milliers de foyers partout dans la province. Nous avons augmenté les mesures de contrôle et de prévention des infections et donc nous avons fait beaucoup de progrès. Il y avait beaucoup à faire, mais nous continuons de travailler. Oui. Prochaine question, député de Don Valley West. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. L'une des, des incidences indéniables de la COVID-19, c'est que les femmes ont été affectées de façon disproportionnée. Tout le monde a été touché, mais les femmes qui s'occupent des aînés, ainsi que celles qui travaillent en première ligne, qui ont des entreprises essentielles ou qui s'occupent de leurs enfants ou qui leur donnent des cours à domicile, ont été lourdement touchés. C'est une réalité. Et c'est pour cela qu'on appelle la pandémie de la COVID-19 la récession féminine. Nous devons donc assurer que nous avons une relance féminine. Nous devons assurer que les femmes puissent re-rentrer dans le milieu du travail lorsqu'elles sont prêtes à le faire et qu'il y a des services de garde pour leurs enfants. Le gouvernement fédéral a offert d'investir dans les services de garde partout dans le pays pour améliorer et bâtir plus de services dans les provinces. Est-ce que le Premier ministre va travailler avec le gouvernement fédéral pour assurer que toute famille en Ontario qui a besoin de services de garde puisse en avoir Réponse, ministre associé délégué au dossier de l'enfance. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question qui nous tient à cœur. L'Ontario est engagé à bâtir un système de services de garde pour les enfants qui sont accessibles et réactifs face aux besoins de toutes les familles. Et je peux vous dire que dans les tables rondes que nous avons tenues, nous avons entendu toutes les préoccupations de ces femmes. Nous espérons que le gouvernement fédéral va respecter ses promesses de financement pour faire avancer ce dossier pour permettre aux femmes qui travaillent de pouvoir, de pouvoir aller au travail en ayant des services de garde. Nous savons qu'une approche unique n'est pas applicable ici et nous, nous sommes impatients de passer en revue les détails pour que notre gouvernement puisse fournir l'aide directe à ces femmes. C'est pour cela que nous avons instauré le, le fonds pour aider ces femmes pendant la pandémie. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et j'apprécie la réponse de la ministre. Entre 2018 et 2019, notre gouvernement a bâti 200 000 espaces, de, 2000 espaces de, ga de garde et le nombre de euh, services de garde certifiés a doublé pendant cette période. L'Ontario est allé de l'avant avec un plan en partenariat avec le gouvernement fédéral pour pouvoir bâtir plus de services de garde certifiés partout en Ontario. Nous devons avoir un système qui est flexible pour permettre de, de travailler avec le gouvernement fédéral pour aider chaque famille. Et, Monsieur le Président, le besoin de répondre à ce problème est plus aigu que jamais. Les, la COVID-19 a demandé à ce qu'on reconnaisse la contribution des femmes sur le milieu du travail. Et il n'y aura pas de relance sans une relance féminine. Alors je demande encore une fois, est-ce que le gouvernement ontarien sera prêt à travailler avec le gouvernement fédéral pour assurer cela Réponse, ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci, aux députés. merci à la députée pour cette question. Pour rebondir sur ce que ma collègue a dit, nous travaillons avec le gouvernement fédéral pour avoir un système de garde qui est plus flexible et plus réactif pour les parents qui travaillent dans la province. Nous avons réfléchi et examiné le système actuel et on a vu que l'Ontario a les services de garde, les deuxièmes services de garde plus, plus chers dans, dans le pays. C'est pour cela que nous avons essayé d'avoir un programme qui reflète les réalités auxquelles ces femmes font, font face. Nous avons un crédit d'impôt de 20 nous avons également augmenté le soutien pour les services de garde. Nous avons investi près de 2 milliards de dollars pour augmenter la disponibilité dans les services. Nous avons 16 000 espaces qui ont été créés l'année dernière. On va continuer de travailler avec le gouvernement fédéral pour augmenter les espaces. Prochaine question, député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que les mesures strictes aux frontières mettent un frein à la propagation de la COVID-19. Cela a été prouvé par la science et les données, et par nos aînés, nos, aînés, nos alliés respectueux partout dans le monde. Notre gouvernement continue d'exhorter urgemment le gouvernement fédéral à prendre des mesures, comme la l'associateur général l'a dit plus tôt. Ce qui est encore plus décevant et étonnant, c'est que le leader du Parti libéral et tout son parti sont plus intéressés à défendre les intérêts de leurs cousins fédéraux que ceux des Ontariens. Alors ma question est, est-ce que la ministre peut nous dire si les revendications de d'El, de del Duca sont, ne sont-ils ne sont pas une attaque aux Ontariens Réponse. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très bonne question. C'est un problème important pour nous tous. Nous savons que, selon les statistiques, la vaste majorité des travailleurs, des, des voyageurs aériens en Ontario viennent de vols domestiques. Nous avons vu plus de 21 000 voyageurs passer à travers l'aéroport international ici, à Ici, à Toronto, est-ce que vous savez combien de voyageurs sont requis de se faire tester Zéro. Et c'est honteux. M. Del Duca devrait passer moins de temps à défendre son cousin fédéral et plus de temps à défendre les Ontariens. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aime beaucoup la réponse de la ministre. Et c'est honteux de voir les députés libéraux cauter pendant cette réponse. L'Ontario et les Ontariens savent très bien qu'il devrait avoir des mesures de protection en place après plus d'un an de, de pandémie. Alors la question est, est-ce que nous avons des raisons d'être inquiets des voyageurs, même les voyageurs domestiques. Réponse oh oui. Les Ontariens sont frustrants. Ils font leur part, ils suivent les mesures de santé publique. Pendant ce temps, M. Derdoka refuse d'agir, même après trois requêtes pour des mesures. Le premier ministre Ford a demandé plusieurs fois au gouvernement fédéral d'intervenir et de prendre les bonnes décisions. Nous avons besoin d'assurer que nos frontières sont sécuritaires. Savez-vous que dans la ville de Kitchener, la majorité des voyageurs venant de l'aéroport Pearson n'avaient pas besoin de se faire tester? M. Duca pense que la majeure partie des travailleurs ne doivent pas, des voyageurs ne doivent pas se faire tester. Mais nous savons à quel point c'est important d'avoir les tests RCP. Je, je pense que le, le leader devrait passer plus de temps à protéger les Ontariens. Prochaine question. Ma question est au Premier ministre. Le 30 avril, le ministre des Collèges et des Universités a publié un énoncé au sujet de la priorité du gouvernement d'avoir un programme de sages-femmes dans le Nord. Il est nouvelle. Les lettres ont été envoyées à mon bureau au sujet de ce programme qui dit que la, la province ne va pas préserver le programme de sages-femmes pour l'université laurentienne. Est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui à assurer qu'un programme pour les études de sages-femmes Culturel et bilingue dans le Nord est disponible Réponse. Merci beaucoup. Oui, nous nous sommes investis et engagés à avoir ces programmes dans le Nord. Nous avons travaillé avec Impact Students pour les étudiants impliqués, pour assurer que 10% d'entre eux puissent continuer leur cheminement et leur curriculum et assurer que les étudiants bilingues puissent continuer de pouvoir étudier. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre. Pendant près de deux décennies, l'université laurentienne avaient leur département d'études pour les post-universitaires augmenté. Et les étudiants veulent continuer d'avoir des programmes de thérapie de radiation. Le Premier ministre n'a pas su protéger l'université laurentienne de cette perte de programmes. La ministre de la Santé, à essayer d'éviter les questions et de les référer aux ministres de, des collèges et des universités. Les deux, les deux dix programmes sont essentiels en Ontario. Est-ce que le Premier ministre va prendre les bonnes mesures pour sauver ces programmes dans le nord de l'Ontario Adjoint parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a été clair depuis le départ. Nos universités, nos collèges, sont autonomes et ont leur propre conseil d'administration. Et donc, ils doivent passer par un processus d'examen de façon autonome. Ce qu'on peut faire, c'est assurer que les étudiants ont un bon cheminement vers la remise de diplôme, que nous avons les investissements en place. Pour pouvoir financer ces programmes, nous avons prolongé le programme pour les. les, nous avons prolongé les investissements pour les programmes bilingues. Les députés de l'opposition veulent que les politiciens interfèrent dans le processus d'examen universitaire et que nous nous intervenions dans ces examens judiciaires. C'est pour cela que l'opposition n'a seulement eu une occasion de gouvernance. Ce gouvernement va respecter le processus indépendant et on va appuyer nos étudiants dans le Nord. Merci. Prochaine question, député d'Orléans. Merci beaucoup, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Le Premier ministre et son parti ont lancé des attaques contre le gouvernement fédéral qui sont outreuses et xénophobiques. Ils ont dit que les échecs du gouvernement fédéral aux frontières est la cause de la propagation du virus de la COVID-19. Il faut que je puisse être en mesure d'entendre les questions député d'Orléans à la parole. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre nous a dit qu'il veut que moins de personnes entrent en Ontario, mais il ne nous dit pas qui. Est-ce qu'il veut empêcher les camionneurs de livrer leur leur produit, est-ce qu'il veut euh, freiner les médecins et les infirmières qui essayent de traverser les frontières pour aller travailler dans des hôpitaux Ou alors est-ce qu'il veut empêcher les étudiants internationaux de pouvoir venir étudier dans les universités qui sont financées publiquement Il a parlé des restrictions sur les voyages domestiques et la fermeture des frontières. Est-ce qu'il peut nous dire... Combien de personnes ont, ont voyagé de Gatineau à Ottawa ce matin Réponse. La solliciteur générale, je suis choquée. Je n'arrive pas à croire qu'il n'a pas écouté les conversations qu'on a eues au sujet de nos mesures. Nous voulons mettre un frein à la propagation et à l'entrée des variants préoccupants en Ontario. C'est ce qui va nous donner le temps de vacciner assez de personnes pour protéger nos citoyens. Si le député comprenait que la vaste majorité des cas positifs en ce moment ont à voir avec les variants qui, qui euh, ont été créés à l'extérieur de l'Ontario. Peut-être qu'il pourrait travailler avec nous et avec le gouvernement fédéral pour pouvoir prendre les bonnes décisions et fermer les frontières. Nous devons régler ce problème et ça serait une utilisation productive de son temps. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Juste pour être clair, la ministre ne sait toujours pas combien de personnes ont voyagé de Gatina à Ottawa ce matin, malgré le fait qu'il y a une ordonnance interprovinciale de restriction. La province est en confinement. Des milliers de cas de la COVID-19 surviennent à chaque jour. Plus de 800 ontariens sont en soins intensifs. Les écoles et les activités à l'extérieur sont fermées et on essaye de se, centraliser, de se focaliser sur avoir le plus de vaccins possible. Au lieu de, au lieu de passer leur temps à vacciner les gens, à faire des promotions sur l'hésitation face au vaccins, ils passent leur temps à blâmer les autres. Ils ne font pas de promotion sur comment combattre l'hésitation face au vaccin, comment aider plus d'Ontariens à se faire vacciner. Ils font des promotions pour des collègues de fonds, pour savoir comment blâmer les autres. Quand est-ce que le gouvernement va se focaliser sur comment aider les ontariens et arrêter de blâmer les autres en jouant des jeux politiques. Je vais demander aux députés de retirer. Je retire. Réponse, solliciteur général. Premièrement, je vais réitérer que la vaste majorité des variants des, des, des cas positifs de la COVID-19 ont un trait avec les variants préoccupants. Ce qui veut dire que ces variants sont venus d'autres pays. En ce moment, c'est un va variant qui a commencé au Royaume-Uni. Nous savons ce qui se passe avec la Colombie-Britannique et l'Alberta, où ils voient des variants qui viennent d'autres pays. Nous devons mettre un frein à cela. Nous pouvons faire tout, toutes les vaccinations possibles en s'appuyant sur les réserves. Nous avons prolongé les différents modèles que nous avons. Nous avons 30, 34 unités de santé publique qui font un travail excellent partout en Ontario pour assurer que, à ce jour, 6 millions de personnes, presque la moitié de la province, ont reçu le vaccin. Alors que nous allons continuer ce travail, et nous sommes fiers de ce travail, nous devons également nous focaliser sur mettre un frein à l'entrée des variants en Ontario. Merci. Question. Prochaine question. député de York-Southwesten. Bonjour, Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. La troisième vague a été dévastatrice à ma circonscription, une circonscription pleine de travailleurs et de populations marginalisées. Alors que les cas augmentent, nous devons prioriser les vaccins. Et en ce moment, nous avons seulement que quelques cliniques éphémères et beaucoup d'hostilité face aux vaccins. Cette semaine, nos citoyens sont forcés à de se déplacer jusqu'en dehors de leur ville et de leur région pour se faire vacciner. Nos résidents ont besoin que le gouvernement fournisse des soins de santé maintenant et dans leur communauté. Ils ont besoin également de jours de congés pour pouvoir se faire vacciner. Quand est-ce que le gouvernement va agir avec urgence quand il s'agit de, de vaccins contre la COVID-19 dans notre communauté Réponse. Merci aux députés de l'opposition de nous donner l'occasion de parler de ce qu'on fait pour les travailleurs dans la province. En fait, nous étions la toute première province au Canada depuis le début de la COVID-19 à présenter un plan de congé maladie payé de 23 jours, une combinaison du programme fédéral et du nôtre. Je suis très fière de notre avantage pour la protection des travailleurs qui ne demandent pas un mot du médecin et qui assurent que les travailleurs puissent rester à la maison s'ils ne s'en sentent pas bien ou s'ils se sont fait tester et qu'ils attendent le résultat ou s'ils veulent aller se faire vacciner ou si un de leurs proches doit rester à la maison ou s'ils se remettent de du vaccin. Et nous allons encore plus loin. Si les travailleurs sont affectés par la COVID-19 de façon mentale ou si ils doivent s'occuper de leurs parents. Ils peuvent rester à la maison et se faire payer. Complémentaire, merci. Ma question est pour le Premier ministre. Les zones sensibles dans ma circonscription abritent de nombreux travailleurs et ils ne doivent pas être ostracisés par le gouvernement. Certains de, certaines des entreprises dans ma circonscription ont vu leurs travailleurs essentiels m'approcher qui veulent se faire vacciner sur leur lieu de travail. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas faciliter la tâche pour les entreprises qui veulent vacciner, faire vacciner leurs employés sur place Et pourquoi est-ce que le gouvernement ne travaille pas avec ces entreprises essentielles pour aider à faire vacciner les travailleurs et atténuer la transmission de la Covid-19 Réponse, la Solliciteur générale. Je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse que le député de l'opposition ait souligné ce problème. L'une des nombreuses façons par lesquelles les individus peuvent aller se faire vacciner, c'est de se rendre sur les sites mobiles de vaccination, qui sont parfaits pour les PME. Ce sont pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre sur les sites de vaccination ou dans les cliniques de vaccination. Et nous avons intensifié nos efforts grâce à l'aide de la Croix-Rouge pour aider les PME à faire cela. Et j'espère que les commettants du député vont assurer que leurs employés puissent aller se faire vacciner. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. Récemment, le Premier ministre a dit qu'il pense que si les frontières étaient sécuritaires, tout se passerait bien en ce moment. Mais en mars de l'année dernière, Lorsqu'il y avait moins de 200 cas de la COVID-19 en Ontario, le Premier ministre a encouragé les familles à voyager pour la pause de mars et il a dit qu'il aimerait que les frontières restent ouvertes. Mais si c'est vrai que les, frontières, les mesures relatives aux frontières auraient pu affecter la propagation de la COVID-19, pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas instauré ces mesures il y a 14 mois quand les choses auraient pu être empêchées Réponse, la solliciteur générale. La députée de l'opposition a posé une question importante. Plus nous apprenons sur la COVID-19, comment est-ce que le virus se propage et où est-ce qu'il se, se propage, le plus nous pourrons protéger les gens. Alors que nous comprenons plus sur la façon dont le virus se propage, et nous pourrons instaurer plus de protection. Et je rappelle à la députée que c'est le gouvernement, le gouvernement de Ford et le Premier ministre qui avaient commencé à tester les visiteurs internationaux en début de cette année. Parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé à Berry dans le foyer de soins de longue durée où une personne qui venait du Royaume-Uni a infecté presque tous les résidents. On doit être en mesure de réagir rapidement pour assurer que les autres sont protégés. Et c'est ce que nous avons fait en demandant qu'il y ait plus de restrictions aux frontières et instaurer plus de mesures entre le Québec et le Manitoba. Prochaine question. Le Premier ministre a eu 14 mois pour demander au gouvernement fédéral d'instaurer d'autres mesures de protection aux frontières. Mais il n'a pas pu le faire. Il était trop occupé à faire ses propres louanges. Le premier ministre a dit qu'il se demande pourquoi est-ce que se demande pourquoi est -ce qu il se fait des louanges. Le premier ministre fédéral faisait un bon travail. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a pas saisi l'occasion d'instaurer les mesures de protection il y a 14 mois, lorsqu'il n'y avait aucun variant, et les, les cas de la COVID-19 étaient à 200 ou moins Ça aurait pu faire une différence. La réponse la solliciteur générale. Oh mon Dieu Alors, quand la COVID-19 est arrivée l'année dernière, c'est venu d'un autre pays. D'accord les variants sont venus d'un autre pays. On a regarder ce que la bulle des maritimes a fait. Ça a proté Ils ont protégé leurs frontières. Nous, nous avons fait la même chose. De façon proactive, quand le gouvernement fédéral ne déteste pas les arrivants de l'étranger et, et à leur crédit, le gouvernement fédéral a, pris des tests, a donné des tests spéciaux aux gens qui arrivent. Tout ce qu'on demande, c'est qu'on fasse les mêmes choses pour les visiteurs d'ici au pays. On a des personnes essentielles qui viennent, des citoyens qui en Ontario. Tout ce qu'on veut, c'est les protéger pour assurer qu'on n'ait pas plus de propagation et une quatrième vague. Merci, Monsieur le Président. Nouvelle question. Le député de Brampton-Nord. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, j'ai écrit euh, au ministre des Finances en soulignant des préoccupations sur l'état du système d'assurance automobile en Ontario et à Brampton-Nord. J'ai dit comme en Ontario, nous payons l'assurance automobile la plus élevée au pays, deux fois de plus que nos voisins au Québec payent en moyenne. J'ai informé le ministre que mes concitoyens de Brampton Nord payaient la prime d'assurance automobile la plus élevée en moyenne de 3 301 par année, plus deux fois que la moyenne euh, provinciale de 1 516 dollars. Euh, on a vu qu'il y a eu moins d'accidents pendant la pandémie, mais les compagnies d'assurance ont vu beaucoup de profits, mais pas les conducteurs n'ont pas vu de remboursement. Est-ce que ce gouvernement va adopter, euh, légiférer une réduction de 15 pour les assurances auto et va donner la possibilité qu'on puisse différer les paiements pour les gens qui n'ont pas d'emploi l'agent par euh, parlementaire et le député de Willowdale. Merci. J'apprécie la question que soulevée par le député de Brampton North, comme tu le député de du préface que le ministère des de, de Finances lui a donné. C'est très complexe. Il y a un système automobile qui est trop compliqué et, en fait, créé par les néo-démocrates il faut contrer ce problème d'une façon fondamentale aller aux raisons à la racine il faut enlever le conflit dans le système il faut attirer d'autres gens dans le marché en donnant la possibilité d'utiliser euh, les d'autres technologies comme l'assurance des usagers et dans l'industrie du voyage on a eu notre message aux contribuables de Brampton partout c'est le néo-démocrates qui ont créé tout le gâchis c'est nous qui allons le réparer c'est la conclusion de la période des questions ce matin. Un vote différé sur la motion de deuxième lecture du projet de loi 286. Loi modifiant la loi 2002 sur la salubrité de l'eau potable pour exiger des mesures spécifiées à l'égard de la salubrité de l'eau potable des Ontariens et Ontariennes qui vivent et travaillent dans des réserves. Les euh, sonneries euh, dureront 15, euh, 20 minutes et 30 minutes plus tôt et les députés pourront euh, voter pendant cette période-là. Je demande aux greffiers de préparer les couloirs.